Salut, c'est Olfa de Olfantasia. Aujourd'hui, je vous montre un nouveau tutoriel sur comment customiser vos espadrilles. Pour cela, vous aurez besoin d'une paire d'espadrilles de couleur unie. Vous aurez besoin aussi de motifs thermocollants. Sur un côté, il y a de la colle qui adhère avec la chaleur du fer à repasser. Vous les trouverez facilement en mercerie. Des fleurs en résine avec des trous car on va les coudre. Du fil de pêche, de préférence très fin, pour qu'il puisse passer dans l'aiguille. Vous aurez aussi besoin de fil de couleur assorti à votre motif. Dans mon cas, c'est du fil noir. Des ciseaux pour couper. Enfin, vous aurez besoin d'une planche à repasser et d'un fer à repasser. Pour commencer, on enfile la chaussure dans la petite planche on repositionne notre motif thermocollant où on veut. Mettez votre fer à repasser sur le programme coton pour que la température ne soit ni trop chaude ni trop faible et vous repassez votre motif de façon uniforme. Pour une meilleure adhésion, vous pouvez l'enlever de la planche et faire un petit coup supplémentaire pour être sûr que le motif est bien collé. Une fois fixé, on va placer notre fleur et on va la coudre avec du fil de pêche car c'est plus résistant, donc pas de risque de décollement. On va coudre plusieurs fois la fleur pour qu'elle tienne. Si le tutoriel vous plaît, faites-moi savoir en commentaire, ça me fera plaisir et ça m'encouragera à filmer d'autres tutoriels. Donc entre, comme, euh, entre temps, comme vous le voyez, notre fleur est en train d'être fixée assez facilement, car elle est sur le bord de la chaussure. Une fois que vous estimez qu'elle est bien fixée, vous pouvez faire un nœud, puis couper le fil. Pour être sûr que le motif reste en place avec le temps, on le coupe aussi avec du fil noir tout en suivant le contour du motif. Donc voilà le résultat.